J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Déjà, merci. J'aimerais tellement vous dire merci parce que, après ma première vidéo, les retours ont été tellement positifs. C'était tellement plus que ce que j'attendais. C'est vraiment pour une première vidéo. C'était beaucoup plus que ce que j'attendais. Maintenant, pour cette deuxième vidéo, euh, j'aimerais un petit peu parler de mon parcours médical, de tous les médecins que j'ai pu rencontrer, en fait, depuis l'instant où j'ai découvert, en fait, que j'avais un problème. Je vais parler en tout et pour tout de sept professionnels de la santé que j'ai rencontrés, dont six docteurs. Six docteurs et un pharmacien. Et la vidéo également, je vais la faire en deux parties parce que je pense que si je parle de tout là, ça va être super long. Donc pour la première partie là, je vais parler de, des médecins que j'ai rencontrés quand j'étais au Gabon. Et pour la deuxième partie, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé quand je suis arrivée ici au Brésil. Donc déjà, on va y aller direct. Numéro 1 un pharmacien que j'ai rencontré au premier. Quand j'ai commencé à voir que euh, je perdais des cheveux, c'était un petit trou là à l'avant. J'ai commencé, c'était le même petit trou et tout. Je trouvais ça bizarre. En fait, ma peau était toute lisse. Et quand j'en avais parlé à ma maman, en fait, personne ne prenait ça au sérieux. En fait, que ce soit elle, même moi-même, et tout, je ne pas plus que ça. Bon, c'est tombé, ça va revenir. Il n'y a rien de très, de bien grave et tout. Mais jusqu'avec le temps, ça a commencé à Augmenter, augmenter, a augmenter, a augmenté. et quand je découvre, en fait, là on est en novembre 2015, on est en novembre 2015, j'ai 15 ans et euh, personne ne prend ça vraiment au sérieux. Après, le temps passe, le temps passe là, on arrive en fin d'année et c'était la rentrée des classes en octobre et tout, euh, c'était la rentrée des classes, l'année finie. Euh, je fais les ça j'arrive à cacher, il n'y a rien de, de bien grave machin Et j'avais mes copines, j'en avais parlé à certaines copines Vu que déjà c'était mes copines qui me tressaient Donc il fallait bien qu'elles sachent et tout Mais même mes copines, genre vraiment personne ne prenait ça au sérieux juste que avec le temps, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait Et je crois que c'est à partir de janvier, février 2016 par là Qu'avec ma maman, on décide d'abord d'aller en pharmacie On part dans une pharmacie euh, la pharmacie qui se trouve en Bolo les, les, les fo le forestier euh, on va là-bas avec ma mère euh, à Libreville on y va et vraiment c'est <rire> j'étais tellement mal à l'aise, le monsieur en fait qui me reçoit il me prend, il me met dans une pièce à côté pour euh, voir un petit peu ce que j'ai, le truc c'est que avec le temps ça commencé à me faire des, des plaques en fait épaisses de pellicule sur la tête et le gars, il me regarde la tête et tout, et il me regarde vraiment comme si j'étais dégueulasse en fait, genre que oui ma tête est sale, mais ma tête est sale parce que ça me fait, ça me faisait vraiment des plaques de pellicule et de pellicules épaisse, et je cachais ça avec des grosses. Je me rappelle ce jour-là, je crois que j'avais des grosses stress que j'avais faites avec le fil vraiment façon façon pour désespoir en fait. Et le gars il me dit oui que ma tête est sale, comment mes je vais pas tomber. Euh très mal à l'aise. Il n'y avait pas d'autres mots. En fait, mal à l'aise. Je savais vraiment pas quoi dire. Je savais pas quoi faire. Oui, d'aller voir un dermatologue. Ok, je suis sortie. Et après, quelques temps après, avec ma maman, on décide d'aller. Euh, on consulte. On va voir une, une dermatologue. Elle, euh, c'était, c'était une sénégalaise. <rire> c'était une sénégalaise d'aller vous dans un hôpital. Je sais pas trop si ce serait bien de dire le nom, mais bon, je crois que je vais je vais taire les noms des hôpitaux en fait je, je fais ça des noms des hôpitaux mais quand même là on parle dans un hôpital euh, on part avec on fait le processus avec euh, l'assurance nationale l'assurance maladie nationale qu'on a au pays on parle à voir déjà que ce jour-là la dame elle était arrivée en retard euh, elle nous avait reçu très en retard très elle était vraiment pas accueillante vraiment, cette dame, elle était vraiment pas accueillante du tout, du tout, du tout. Je vous rappelle très bien, je avec ma mère et tout, je lui ai expliqué, elle m'avait prescrit euh, des examens sanguins à aller faire. Le lendemain, avec ma mère, on se réveillait à l'Aube et dans un laboratoire pour faire les examens, juste que la file d'attente, mon Dieu, la file d'attente était super longue en fait. Je sais même pas vraiment super longue et on nous avait reçu en re euh, vraiment après un long moment et quand on nous reçoit euh, on nous dit que je ne peux pas faire la prise de sang parce que le docteur a oublié de mettre quelque chose sur euh, le document sur le, le papier et tout on dit ah, ok on avait attendu mais bon on peut si on peut pas me faire la prise de sang je vais pas aller moi même prendre une sereine et me la planter dans le bras on est on est rentré euh, le jour d'après, mon papa lui-même, il a décidé d'y aller. Il est reparti voir le docteur avec le papier pour lui expliquer un petit peu ce qu'on nous avait déjà dit au laboratoire. Et quel a été le retour de mon père en fait La dame, elle a été très mal polie en fait avec lui. Elle n'a pas voulu reprendre le papier. Elle n'a pas voulu écrire ce qu'il manquait. Elle avait dit que ce n'était pas à elle de faire ça et elle avait été très désagréable avec mon papa également. Peu de temps après, euh, on a décidé d'aller voir maintenant une autre dame, une autre dermatologue dans une clinique, une clinique euh, qui se trouve à l'ancienne Soraga. Avec ma mère, on y est allé. Cette fois, cette dame, elle était marocaine. Si je ne me trompe pas, elle était marocaine. On y va et euh, ça se passe bien. Ça se passe très bien et c'est chez elle que j'ai eu euh, mon diagnostic. C'est elle qui m'a dit « Mademoiselle, vous faites une pelade ». Ok, je sais pas c'est quoi la pelade, mais bon, je fais une pelade, elle m'a expliqué un petit peu et elle m'a donné un traitement. Déjà, c'est quoi la pelade euh, Je ne suis pas médecin, mais euh, tout ce que je vais dire là, vraiment, c'est avec moi, mon comment j'ai vécu la chose. C'est pas forcément des termes très, très scientifiques que je vais employer. Vraiment, j'essaye de parler pour qu'on puisse me comprendre d'une façon très basique. La pelade, c'est quoi En fait, c'est une maladie auto-immune qui entraîne une chute de cheveux euh, en plaques au niveau de la tête et qui, par la suite, peut progresser avec une perte de pilosité à différents endroits sur le corps. Et euh, c'est quoi une maladie auto-immune En fait, la base de toutes les maladies auto-immunes, c'est que le système immunitaire voit euh, des parties... Qui sont censés appartenir à votre corps comme des corps étrangers. Un peu le même système qui se passe avec les virus et les bactéries. On essaye de les détruire parce que c'est des corps étrangers. Et il y a un dysfonctionnement dans le corps qui fait que ton corps voit. Telle ou telle partie comme corps étranger et c'est ce qui se passe avec moi mais euh, racines capillaire vous en faites mon corps attaque mes racines capillaires et les fait tomber dieu merci comparé à certaines maladies auto-immunes que j'ai déjà vu et que je connais ça ça n'a pas du tout euh, atteinte à ma santé ça n'enclenche pas du tout mon diagnostic vital mon pronostic vital entre donc euh, pour revenir à ce que je disais le docteur elle m'a remis, euh, elle m'a fait une ordonnance, mon papa m'a acheté les médicaments, et sincèrement quand mon papa est rentré de la pharmacie avec les médicaments, j'ai eu mal au cœur parce que ce jour là j'avais regardé euh, euh, le reçu, et on était dans les 80 000 pour trois médicaments, trois petits flacons comme ça, sincèrement des petits flacons, hein, c'était rien, et à l'intérieur je ne sais plus trop c'était quoi, mais à coup sûr il y avait le minoxydine, Maintenant les autres, je ne me rappelle plus, mais à cause où il y a eu le médiocyle à l'intérieur. Mais j'ai pris les médicaments et ça ne me faisait quasiment rien. Sincèrement, ça ne me faisait quasiment rien. Et les gens étaient allés en vacances. J'avais oublié les médicaments à Libreville. C'est ça, mon père était un petit peu en colère, mais. Après, j'avais continué le traitement, mais vraiment, mais c'était la dégringolade, la en fait. Ils ont continué à tomber, ça s'est empiré, je suis allée à l'école et c'était horrible, sincèrement, <rire> c'était vraiment horrible d'aller à l'école. Je pense que c'était la pire partie de lycée, c'était horrible, c'était horrible, c'était horrible. Mais bon, euh, après ça, euh, vu que les médicaments ne fonctionnaient clairement pas, j'ai laissé. En 2018, je suis en terminale. Déjà, entre temps, mes cheveux avaient repoussé tout seul, mais ils sont, ils ont recommencé à tomber. En fait, je prenais plus les médicaments. Ils ont recommencé à pousser tout seul. Et c'est complètement normal. Hein. C'est complètement normal. Il y a des fois, le corps, en fait, il va se calmer. Euh, les cheveux peuvent revenir et ça va retomber. C'est complètement, ça arrive. Ça peut arriver. Donc, mes cheveux avaient recommencé à pousser et ils ont recommencé à tomber tout seul. quelques temps après, là, on est en 2018. Je suis en terminale. J'étais contente, hein, mes cheveux repoussaient, mais à l'approche du bac, boum, mes cheveux recommençaient à tomber. J'étais tellement triste, si vous saviez, j'étais, non, vraiment, c'était horrible. J'ai pas d'autres mots pour cette période-là, si ce n'est horrible, en fait. Donc, je décide d'aller voir un autre médecin. Il faut savoir que mes deux petits frères également ont quelques petits soucis de peau. Et ma maman avait trouvé une dermatologue qu'elle appréciait bien et qu'elle trouvait qu'elle avait bien traité mes petits frères. Donc, euh, après, je me dis, bon, ok. Elle faisait des consultations dans le dispensaire qui était à côté de chez nous. Donc, euh, j'ai dit, ah, c'est super, elle a à côté de la maison et tout, je vais aller la voir. Donc, je part en consultation, je m'en vais la voir, mais sincèrement je sors de, je sors de la, la salle de consultation avec une frustration énorme en fait, une grosse frustration, parce que quand je m'en vais la voir et que je lui explique tout, je lui explique un peu tout, enfin ce qu'elle est censée savoir, je lui dis que je suis en terminale, que je vais bientôt passer le bac et tout, et tout ce qu'elle trouve à me dire que c'est à cause du stress c'est à cause du stress c'est à cause du stress ça là vraiment je n'ai pas euh, encaissé en fait je n'ai vraiment pas encaissé si c'était aujourd'hui je n'allais vraiment pas réagir de la même façon je n'ai vraiment pas encaissé cette partie là je ne peux pas aller voir le médecin lui expliquer un petit peu ma vie déjà que ça m'était pas de commencer ça avait commencé il y a un moment déjà et tu vas pas me dire que c'est à cause du stress quand même tu vas me dire que ça cause du stress. Et il faut savoir que la maladie, en fait, n'a pas vraiment d'origine. Ça peut être à cause, du à cause du stress, ça peut être génétique chez certains. Ça, ça, vraiment, ça peut être lié à plein de choses. C'est rattaché à d'autres maladies également. Mais qu'on ne me dise pas que c'est à cause du stress quand même. Mais bon, après ça, j'ai plus vu. Euh, j'ai pas vu d'autres personnes au Gabon. J'ai pas vu un autre médecin. Je crois que l'MR avait prescrit des médicaments que j'ai. Euh, elle m'avait prescrit des médicaments, je pense Mais sincèrement euh, Je crois que je ne les avais même pas pris Je me rappelle très bien Mais il n'y a pas d'autre mot que la frustration Que j'ai ressentie à ce moment-là Genre tu pars voir un médecin et tu ne te sens pas du tout comprise Je pense que c'est horrible en fait C'est vraiment horrible Mais bon euh, pour la première partie, je pense que <rire> c'est bon déjà, je vais m'arrêter là. Euh, merci d'avoir regardé cette première partie et puis je vous donne rendez-vous pour la suite.